Madame La présidente, mesdames et messieurs les députés, dans la continuité de la réponse qui a été formulée par Gérald Darmanin, vous complétez la réponse. D'abord, nous partageons votre indignation, comme nous partageons l'indignation, et je crois que c'est ce que vous avez dit aussi, de tous ceux qui sont victimes de violences violence physique, c'est le cas de Paul François, euh, violence verbale parfois, violence sur les biens et les, euh, et les outils de travail parfois aussi. Donc on a, on a besoin de se mettre d'accord sur l'idée que nous dénonçons toutes les violences. Euh, Gérald Darmanin a annoncé aussi, a indiqué aussi que les moyens de police sont à disposition, que la justice est saisie, de griefs très graves, séquestration, violence euh, en réunion, et puis euh, ingestion de produits dont on ne sait pas encore la nature, mais enfin, tout ça, était la, la, comment dirais-je, la justice est saisie. Et donc, comme pour toutes les enquêtes, comme tous les, pour les, tous les faits de violence, il n'y a pas de tri. Et donc, pour lui comme pour les autres, diligence sera faite par les moyens de police et par les moyens de justice pour faire en sorte que personne ne puisse être intimidé, violenté, à raison de ses opinions. Et je pense à tous ceux, dans le monde agricole ou en dehors du monde agricole, qui a raison de ce qu'ils font. Parfois, dans le monde agricole, c'est simplement pour leur activité qu'ils sont violentés. Ici, c'est peut-être et sans doute parce que le, pour les combats qu'il a menés. Mais moi, j'entends bien défendre l'ensemble des agriculteurs qui sont victimes de violences verbales, de violences physiques, ce qui est de la, la gradation supplémentaire. Et donc, la justice et la police seront au rendez-vous pour faire en sorte, la gendarmerie en l'occurrence, pour faire en sorte qu'il soit donné droit à la requête de la justice de trouver les coupables des, des agissements sur Paul-François comme sur tous les autres. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Thierry Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. J'insiste sur la, la gravité de ce qu'a vécu euh, Paul-François au-delà de l'épreuve euh, personnelle. Ce qui se joue, euh, c'est la possibilité pour des milliers de militants de pouvoir continuer à lutter pour le bien commun, et ceci en toute sécurité. C'est à l'État, au gouvernement, de garantir cela, et c'est votre responsabilité. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, monsieur le député, c'est notre responsabilité, c'est ce que nous faisons pour toutes les personnes qui sont menacées, parfois des parlementaires, ici euh, des responsables syndicaux, là euh, des agriculteurs, et nous le faisons à toutes voies et moyens, parce qu'il n'y a pas de démocratie si se répand et se, et se construit en permanence quelque chose qui est de l'ordre de la violence verbale et de la violence physique, beaucoup plus grave encore. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre.